L'installation d'un ascenseur fait partie des travaux d'amélioration votés à la majorité absolue, c'est-à-dire à la majorité des voix de tous les copropriétaires, qu'ils soient présents, représentés ou absents. Dès lors que l'Assemblée Générale s'est régulièrement tenue et que cette résolution a été régulièrement adoptée, vous êtes tenu de participer à toutes les dépenses concernant cet équipement, de l'étude préalable à l'entretien de l'équipement installé. Et ce, même si vous n'utilisez pas l'ascenseur pour accéder à votre appartement. Il est à noter que cette solution qui vous est applicable ne l'est pas toujours pour les logements qui sont situés au rez-de-chaussée. Vous être opposé à cette décision vous permet néanmoins de la contester en justice ainsi que de bénéficier d'un étalement du paiement de votre code part de charge sur 10 ans.